Bienvenue. Je m'appelle Christine Gonfray, je travaille à l'ambassade depuis une dizaine d'années en tant que recrutée locale et je m'occupe de la gestion interne, c'est-à-dire tout ce qui concerne les agents. Voilà mon bureau. Alors, ici, tous les dossiers des agents, les dossiers des logements des agents. Ici, par derrière, il y a... Les clés des studios de passage que l'on loue à tous les missionnaires qui viennent en poste pour quelques temps et qui travaillent avec l'ambassade. C'est mon bureau où je passe toutes mes journées. J'avais déjà imaginé un jour travailler dans une ambassade. Pouvoir y rentrer, euh, je n'imaginais pas une seconde. C'est un monde très particulier et très... Euh qui est à découvrir parce que j'ai vraiment j'ai appris énormément c'est vrai que moi je suis recrutée locale donc amenée à rester sur place au Sénégal puisque j'y vis déjà depuis une dizaine d'années et je suis amenée euh, régulièrement à avoir un turnover de, de mes collègues il y a un renouvellement permanent c'est très enrichissant parce qu'on rencontre plein de gens et puis chacun a sa façon de travailler donc euh, il met aussi un petit peu de me donne des informations différentes, des fonctionnements différents, donc à chaque fois on évolue en fonction des personnes avec qui on travaille. Un contrat local, c'est une demande de poste qui est faite ici directement par le poste et le recrutement se fait directement sur place. Donc c'est d'où le nom de recrutement local. Oui. On a un petit moment de détente et sympathique au sein de l'équipe qui fait que le vendredi matin, on s'octroie une petite demi-heure entre nous, autour d'un café et d'une viennoiserie, et on se retrouve pour parler tout de tout, sauf du travail. <rire> C'est notre petit moment de détente et de, et de plaisir. voilà.